Bonjour la communauté, nous continuons avec notre sujet qui est la création de site web. Pour ceux qui nous rejoignent que maintenant, voici le design que nous sommes en train d'exécuter, c'est celui-ci. L'objectif c'est de reproduire ça en utilisant l'outil Cheetah de Budroll. Ok, voici ce que nous avons fait jusqu'à présent. Je vous montre ça assez rapidement pour mettre tout le monde dans le bain. Voilà ce que nous avons fait jusqu'à présent. Il y a encore du boulot, mais on avance. Okay, donc, on a créé tout ça, on est là. Donc, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de créer ça. là, Cette bannière là. de rajouter cette bannière. Bon, pour les partenaires, je ne suis pas très chaud, ouais, mais bon, on va le créer quand même. Euh, on va créer cette bannière, on va créer cette bannière et cette bannière. Donc, l'objectif c'est de le faire en 20 minutes, étant donné qu'on a déjà bossé pas mal de contenu euh, d'éléments. On, on va se dire qu'on va le faire en 20 minutes, d'accord. On va Voir si on va y arriver, si on n'arrive pas, bah tant pis, on a perdu, ok, mais on continuera quand même. Le blog, on le fera pas parce qu'on parlera du blog plus tard. On avait déjà fait des, des lives sur le blog, comment utiliser le blog de Budroll euh, pour l'intégrer sur votre euh, site internet. Euh, si vous n'avez pas encore regardé, je vous invite à aller regarder. Hein. Nous avons créé, c'est pour cela que nous avons créé la plateforme de, de formation gratuite. Donc, si vous n'êtes pas, si vous regardez ce, ce cours sur YouTube, hein, et que vous n'êtes pas encore inscrit à la plateforme de formation gratuite, hein, donc plateforme de formation gratuite, faites-le, euh, vous n'avez vous que des avantages, d'accord Vous allez retrouver tous les cours et aussi, surtout, euh, vous pouvez télécharger euh, le site là qu'on est en train de créer, d'accord Et l'utiliser pour votre business sans, sans rien nous payer. Ok, donc faites-le si ce n'est pas encore le cas, si vous regardez ce, ce cours sur YouTube. Alors, ceci dit, let's go On va rajouter cette bannière. Donc, cette bannière-là, il faut voir, je vais zoomer un peu dessus. Bon, il y a des effets, je ne sais pas quoi là-dessus, mais bon, on s'en fout un peu de l'effet. Euh, on s'en fout de l'effet là, parce qu'il y a une sorte de trame dessus. On s'en fout un peu. Euh, on va juste prendre la couleur. C'est la couleur qui nous intéresse, mais pour prendre la couleur... On est obligé d'être dessus donc oh, c'est celui-là, tac 806BB6, copier, on descend et on va ajouter une bannière. Let us add a banner, d'accord, une bannière ou un panneau. Alors, donc on va aller dessus, on va changer la couleur la couleur que nous venons de récupérer la couleur que nous venons de récupérer voilà chargez là CTRL tac c'est flashy hein. c'est vraiment flashy je vais supprimer ça tac j'aurais pu l'utiliser mais bon je sais pas pourquoi je l'ai supprimé je ferme ça aussi donc sign up euh Bon, euh, inscrivez-vous à notre newsletter. Alors, inscrivez-vous à notre newsletter. Désolé, hein, euh, je, suis un peu, euh, je suis un peu lent à regarder, à voir les choses aujourd'hui. Euh, Pardonnez-moi cette lenteur. Donc on va aller, on va regarder ça. Tac, tac, j'enregistre quand tu veux. Quand tu veux, tu me donnes la main pour que je puisse travailler, d'accord. Ouais, tu pas envie de travailler, tu es fatigué, ok. Donc, ça rame, ça rame, j'arrive pas à faire grand chose, ok. Donc là, on va mettre tout ça en capital. Ah, oh, c'est pareil. Inscrivez-vous à notre newsletter, inscrivez vous hein. un autre uh, news little news little ok oh j'ai cliqué trop vite on va le mettre en blanc tac tout blanc tout blanc et Quand dessous, vous avez remarqué qu'ils ont mis un petit test, hein, genre exclusif, enfin, donc en genre off exclusif enfin, au nouveau membre, quoi, donc, euh, pour inciter les gens à. Ça, c'est un, c'est un, c'est un coup de marketing qui nous donne là. Ok, donc on va faire la même chose. On va dire, on va dire par exemple là. Euh, quand tu veux, hein, une séance gratuite, séance gratuite offerte aux nouveaux membres. Nouveau membre, oh purée, c'est pas vrai. Une séance, séance gratuite. Euh Oh, au Oh Pire. Nouveau membre. Nouveau... Nouveau membre. C'est pas vrai. Allez, vas-y. On va prendre ça. Euh. Hop. C'est du blanc. Tac. On sent ça aussi et quand tu veux... Donc, on fait ça comme ça. Ouais. Publicité maintenant. Bon, je peux faire ça comme ça. Je peux descendre. Je peux réduire celui-là. Bon, on va aller, regarder ici. Du coup, ce truc-là, c'est un peu trop grand pour moi. Décembre, on va descendre, on va me 5. D'accord. Hop. Et hop. D'accord. On en dessous de l'autre. Sinon, on les justifie. Hein. On s'embête pas. Tiens, on va les justifier. Hop. On les justifie sur le côté. Un point d'exclamation pareil on va mettre un point d'exclamation point d'exclamation super hop hop sur ça tac là maintenant ce que vous avez vu ici ce que vous voyez là là je vous montre donc c'est le truc pour s'inscrire à la newsletter je vous conseille de le faire avec euh avec euh, l'autorépondeur directement, d'accord. Comme ça, vous allez in introduire, euh, vous allez euh, mettre, euh, rajouter des gens sur votre euh, autorépondeur. Donc, le faire avec ça. moi bon, le souci maintenant, c'est que euh, je n'ai pas, euh, j'ai pas envie de, de créer une liste spécialement pour ça. Donc, okay. On va ça. Pour vous avez vu, il y a plusieurs lignes, ok? il y a, il y a plusieurs lignes du coup mais vous pouvez également créer dans votre auto-répondeur juste la case email et virer le truc euh, là pour le faire d'accord mais mais le bouton est obligatoire le bouton est obligatoire il faut toujours avoir un bouton pour que les gens puissent valider leur inscription d'accord sinon sinon il n'y a pas de il n'y a pas d'inscription quoi euh, autre chose, cette, euh, cette boîte là, on peut la retravailler un peu si on veut. Bon, j'ai pas trop envie de passer mon temps là-dessus. Donc, les champs, on les laisse comme tel. Euh, le bouton, c'est au niveau du titre. Alors, s'inscrire, s'inscrire en même temps et on va dire style des champs là je descends je descends je descends pas encore ce que je veux ombre sous titre arrondi bordure couleur générale couleur générale ça c'est le bleu couleur d'arrière-plan si je vire ça ce que je peux faire d'arrière-plan sur vol on va mettre à e182 à ah. 8 c'est ce qui va se passer quand on va passer le truc dessus euh, la couleur en survol, ça va être euh, noir. D'accord. Et. Bordure, on va mettre une bordure. Cette bordure va être. Euh, couleur. Euh, couleur blanche. Couleur blanche. Et c'est du très plat. D'accord. On va arrondir un peu les bords. Rondir un peu le bord, on va mettre du 10, 10, 10, 10, 10. 10, 10. Ouais, c'est vous qui voyez, vous faites comme vous voulez. C'est juste une façon de faire. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. D'accord, vous pouvez changer tout. Donc selon le, la façon dont vous avez créé votre liste, hein, vous aurez... Euh, euh, votre liste, euh, c'est votre liste qui détermine le nombre de casques que vous avez au fait. D'accord je passe et on continue bon du coup on va aller regarder quand même la version mobile et on va regarder la version mobile donc prochaine étape maintenant c'est de créer de créer ça comme je vous ai dit euh, j'ai pas vraiment envie de tout recommencer à zéro donc on va aller vérifier ça par exemple cette euh, bon celui-ci il se paraît par exemple là il a un souci on descend de top le bar bon pas pourquoi je sais pas pourquoi ils font ça donc là 20. Euh, il doit être au milieu, d'accord, et euh, aussi, euh, comme je disais, euh, si vous voyez, on voit pas le, le bouton, donc le truc, c'est c'est pas terrible, c'est pas c'est pas normal, ça, c'est pas normal. Donc, euh, ce qu'on va faire. On va faire en fait ce qu'on recherche on reviendra là dessus on reviendra bosser là dessus ce qu'on veut au en fait c'est d'augmenter juste la. donc ça c'est la taille au niveau du, du de la version euh c'est la version tablette l'autre c'est la version pc mais ce qu'on veut c'est de retravailler un peu à la version euh la version mobile au fait, hein. mais pour le moment ça ne prend pas, ça ne nous rend pas comme ça doit rendre. Donc euh, on va laisser comme ça, mais on va, on va revenir là-dessus, on va regarder. Parce que ce n'est pas, pas normal. D'accord Le résultat ici, c'est pas ce qu'il faut. D'accord Donc ça, c'est à retravailler, c'est à revoir. Et si on n'arrive pas à avoir une bonne, un, un bon résultat, bah on va remettre comme celui-ci. On va faire comme les autres. Sur la version mobile, on fera exactement comme les autres. Ceci dit, on continue. Euh, tac tac tac, ça c'est bon mettre un peu un peu d'espace en dessous 20 et on descend bon okay, on va dire que c'est bon 20 celui ci on va mettre un peu d'espace en haut on met un peu d'espace celui ci on met aussi un peu d'espace, d'accord. On y va, tac, bas, puis ne C'est pas pourquoi. Trente. Ok, super. On y va. On va aller regarder autre chose. Quand tu veux, tu me donnes la main. Ok. Bon. On va prendre ça, par exemple. Là. Ok, On prend cette, cette boîte-là. On va la dupliquer. On duplique, dupliquer. On la descend. On la descend. On la descend. La descend. Même pas pourquoi je fais ça. J'aurais pu prendre celle-ci. Bon, ok, on descend. On descend. Quand tu veux. On descend. Entre temps, on va rajouter une bannière. Parce qu'il me faut. Une bannière, on remonte. Une bannière, on la descend. Ok. Bon, celle-ci, on la remonte. Là-dessus la bannière. La bannière ici on augmente la taille de la bannière on augmente la taille de la bannière c'est un peu trop grand je pense la hein. taille de la bannière on descend celui ci qu'est ce qui est écrit là nos partenaires c'est euh, pour faire tout ce genre en fait ça ce genre je pense. Donc, alors, on peut mettre quoi nos partenaires plutôt nos, nos nos coachs, nos coachs, nos coachs. Arrête ça ici, c'est du combien? C'est du H2. On va faire pareil. Hop, dupliquer mon ça. J'ai pas envie de, de recréer en fait hein, d'aller chercher les couleurs et faire la même chose. En fait. C'est pourquoi je fais ça. Quand des on des fois quand on essaie de passer les, les éléments on les perd. Du coup, il faut faire attention quand on quand on les déplace. dire, on fait la même chose, nous, si, c'est si. nous, coach, nous, coach, on suppose celui-là, tac. On le met là. Dans le centre. Et ce que nous voulons, c'est le rond là. Donc, le rond, rond là. Le nom. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre part Le nom. Le nom. On zoom dessus. Donc, ce que la personne fait. Et les réseaux sociaux, bouton. D'accord. Alors, le nom nom du coach le coach du coach son cours on supprime ça son cours le cours donné encore on centre ça allez regarder les réseaux sociaux bien ça les réseaux sociaux et un bouton les réseaux sociaux, on va aller prendre une barre de réseau social. Social bar. Quand tu veux, tu me laisses la main. On va changer les icônes. On change les icônes. Tac. Ça ressemble à quoi Ok. Facebook, Twitter. Si on l'a pas, on remplace parce ce qu'on a quoi. Alors, Twitter. J'en ai, j'en ai plusieurs. Je sais même pas lequel c'est. Euh, là, c'est mal découpé, vous voyez. C'est pas, c'est pas la même taille. C'est pas terrible. On va prendre d'autres. On va faire laisser sur d'autres. Sport. Facebook. Twitter. On va voir si ça respecte maintenant ou pas. Twitter. Ouais. Est-ce qu'on a Insta? Est-ce qu'on a Insta? On n'a pas Insta on va pas insta, bon, on va mettre ce qu'on a d'accord, on s'en tape un peu donc euh, vous mettrez l'icône que vous avez avec les liens que vous avez Non, on va oh, puis c'est pas le bon celui là il est passé donc j'ai twitter ah, il y en a un qui manque il y en a un qui manque. Bah, écoutez, on va mettre ça. Hop. Mais vous comprenez l'idée, c'est que vous mettez euh, Donc ça, celui-ci, on va mettre la couleur. La couleur qu'il faut je pense que c'est du c'est du e 182 à 8 je pense que c'est ça euh, non c'est pas ça c'est bizarre ouais c'est le bon c'est pas pourquoi il met dans autre chose Là, ça commence à ramer, on n'arrive pas à faire grand chose. Centrer, centrer, centrer. Centrer. La dernière chose, donc on va virer ce, cette photo. On va supprimer ça. On va prendre ce bouton. D'accord, on va élargir un peu plus. On va virer les bordures. Alors, celui-là. Les bordures, c'est combien euh, Pardon, les rayons. Les bordures. C'est du 10. Celui-ci. Rayon de bordure, on va mettre du 0, 0, 10, et, et 10. Hop, hop, hop, hop, hop. Et la couleur, pareil. Du coup, on va centrer celui-là. et on réduit la taille la hauteur d'accord on descend on descend 153 353 353 d'accord celui ci sa taille aussi 353 comme ça ils seront au même truc du coup, on a ce qu'on a là. Tout cela pour ça en fait. Et euh, on peut mettre le titre qu'on veut dessus. Donc ici, on va dire voir le profil. Voir le profil. C'est pas s'inscrire, mais voir le profil. Voir le profil. La flèche qui est dessus. Si on veut la virer, c'est celle-ci. On la vire. Et du coup, on a notre boîte. Pareil, on va aller regarder la version mobile, à quoi ça ressemble. Une fois que la version mobile nous satisfait, on peut aller maintenant, on peut dupliquer, et puis en faire le, on peut le dupliquer autant de fois qu'on qu'on veut. Voilà. Quand tu veux. Alors, quand tu veux, tu me donnes la main. Euh, coach, le titre. Bon. On descend tout ça le titre Hop. on donne un peu d'espace en bas ok nom du coach on remonte celui-ci réduit. Hum. Il y a un truc qui manque. Euh, Celui-là, par exemple, là. on va réduire l'espace en dessous pour la boîte. Pour la boîte, euh on va, on va élargir, on va donner un peu d'espace en dessous. Ah, C'est pas ce que je veux. Je veux travailler sur la boîte, pas sur l'image. Ah, j'ai du mal. Pas ce qui se passe, mais j'ai du mal. J'ai du mal. J'ai du mal. Alors, je vais aller sur la boîte. Je vais donner un peu d'espace 25 tac. Purée, je fais tout ça là, mais il, il s'en fout. En fait, il prend pas en compte. enfin il a compris donc on donne un peu plus d'espace 35 on met du 30 et l'image hein. bon on va la réduire un peu quand même si on veut hein. on y a un peu euh, autre chose qu'on avait caché avant qu'on peut rajouter maintenant pour bon, il y a un peu trop il y a un peu trop de choses pas envie à ça euh... au fait vous, avez... vous vous rappelez on avait caché un sons qui okay, c'est ça qui m'intéresse quand tu veux punaise pas vrai il y en a au coin qui veut hein, qui veut monter ou descendre c'est pas vrai quoi ouais descendons ça ouais. celui-ci on va travailler quand même un peu dessus. Que ça couvre toute, toute la boîte, si possible, est-ce qu'elle peut couvrir toute la boîte? Normalement, oui, et on la descend. Elle veut pas descendre. Bon, on retourne sur la version PC, on va enregistrer tout ça. tout ça alors on retourne sur la version mobile et on va regarder de nouveau si on peut modifier, dupliquer, on ne veut pas dupliquer avec les, avec les erreurs. Euh, sinon, il va falloir faire ça sur. Ouais. Quand tu me donneras la main, bonsoir. Ok, enfin, on a compris qu'il fallait bouger. Ok, donc là, c'est bon, c'est ce qu'on voulait. On retourne sur la version PC. Quand tu veux, on enregistre tout ça. Ok. D'accord, on réduit moi ça, on réduit tout ça. On réduit. On réduit. Tiens. Là maintenant on peut dupliquer. On peut y dupliquer, je mets ça ici, on peut dupliquer ça, tac, il est là, ok, et il peut encore dupliquer. Si je veux que ça soit un peu plus petit, je peux le faire plus petit, donc ils en ont mis 4, on s'en fout, on en met 3, d'accord, peut-être même que vous n'avez pas beaucoup de coachs, euh, que vous êtes seul à bosser sur votre dans votre entreprise donc vous n'avez pas, pas besoin de trois donc au cas où on crée votre, vous créez votre créer le site pour votre business si vous le créez pour un client que le client n'a pas trois coachs ça ne sert à rien de lui faire trois non plus donc euh, les parties de la du, du site qui ne sont pas intéressantes vous les créez pas quoi donc du coup on a notre truc et si on veut par exemple on peut changer la couleur là changer la couleur Là, on va lui dire couleur générale, couleur, couleur générale, c'est E182A8, d'accord copie ça, bon allez, je laisse comme ça. E182 E182 1, 1 8 Pareil C'est pas la même couleur E182 8 Oui, pourtant c'est la même couleur oui. On recherche ça Et du coup On a On a ça On a quelque chose comme ça la bannière donc il me reste à créer cette bannière qu'on peut créer maintenant si on veut on va s'arrêter là on a déjà fait euh, ça fait quand même plus de 30 minutes qu'on est là donc on peut créera cette bannière la prochaine fois et une fois que c'est créé on va aller créer le pied de page et l'entête d'accord donc on se retrouvera dans un prochain dans un prochain cours pour finaliser euh, du moins c'est un peu trop tôt pour y finaliser euh, pour, euh, pour créer la du moins pour pour finir la, la bannière euh, pardon le pied de page et l'en-tête d'accord comme ici le pied de page Tac. voilà et l'entête qui est là d'accord il y a encore un peu de boulot et après on va rajouter des photos et euh, notre site en tout cas dans la version brute elle est finie après il y aura il y, il y aura d'autres choses à faire, mais ça vous donne une idée. Vous voyez que tout ce qu'on peut faire, une fois que vous avez créé ça, vous pouvez maintenant mettre vos contenus, mettre les bonnes photos, optimiser chaque image, etc. Donc ça, c'est du travail euh, en arrière-plan. On pourra en reparler plus tard si vous le voulez. Mais on a déjà fait des lives là-dessus. Allez, regardez. Et euh, si vous n'êtes pas encore inscrit euh, sur notre plateforme de formation gratuite, je pense que c'est le moment de le faire parce que vous allez y gagner. Ciao, ciao